Bonjour et bienvenue à mon coup de cœur. Aujourd'hui, Adsyne nous présente son... Mon hélicoptère. Est-ce que c'est toi qui l'as fabriqué tout seul? Um, J'ai eu un peu d'aide avec les autocollants. OK. Qui t'a aidé? Um, ma maman. Ta maman t'a aidé à fabriquer ton hélicoptère? Est-ce que tu fabriques d'autres choses? Um, un camion. Un camion? Vert et blanc. Vert et blanc. C'est les camions de um, de poubelle. Alors tu peux faire des des hélicoptères, des camions de poubelle... Et si je peux faire un camion de pompiers. Oh, un camion de pompiers? Waouh! Et qu'est-ce que quels sont faits un camion de pompiers? Ni, ni, ni, ni, ni. Ni, ni, ni, Oh, euh, Est-ce qu'il y a un petit truc ici? Peux-tu nous montrer? Euh, ouais. Oui. C'est où les personnes vont descendre? Est-ce que tu penses que je pourrais rentrer dans cet hélicoptère? Non. Comment ça? Parce que tu es trop grand. Mais je suis pas si grande que ça. Je pense que je peux rentrer. <rire> oh, Attine, je crois que tu as raison. <rire> je suis trop grande. Qu'est-ce que tu préfères fabriquer avec tes blocs de construction? Avions. Ah, oh, des avions, hein? Merci beaucoup, Attine, de nous avoir montré ton coup de cœur. Ouais